Et eh bien salut à toutes et à tous la Compagnie. il est 10h, j'espère que vous allez tous très bien, en effet on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo matinale en ce euh, samedi 8 avril, on se retrouve sur Sons of the Forest pour une petite vidéo, enfin une grande vidéo peut-être, assez, euh, assez sympathique en tout cas je l'espère qui va vous plaire puisque ça y est la patch, le patch numéro 3, la mise à jour numéro 3 a été publiée le 6 avril. Jeudi 6 avril avec beaucoup, mais alors genre vraiment beaucoup de nouveautés Et je m'attendais vraiment pas à ces nouveautés là Et donc aujourd'hui, eh bien on va surtout les découvrir Mais je vais également vous les présenter parce que je me suis un petit peu renseigné Mais tout de même on va les découvrir ensemble Voilà, ah Putain C'est pas vrai Tu m'as fait peur Virginia Tu refais plus jamais ça hein Eh, pour la peine Hop, je te désape. Allez, du coup les amis, on va directement euh, commencer avec les deux grosses nouveautés. Et en vrai, de vrai, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Enfin, je dis deux grosses nouveautés, mais en vrai, il y en a d'autres. Pour ce faire, on va directement euh, descendre la map. On est ici et il va falloir qu'on aille au niveau... Souvenez-vous de l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, euh, la première qu'on avait explorée durant le let's play. C'est là également où il y a les cartes magnétiques. C'est d'ailleurs là-bas qu'on avait rencontré pour la première fois Virginia. On va se retrouver là-bas puisqu'on a deux choses à récupérer notamment. à savoir des panneaux solaires. Oui, oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi les avancées, sachez que c'est un truc de zinzin. Mais en effet, les panneaux solaires sont de la partie. Donc vous l'aurez compris, des mécaniques d'électricité sont en, sont, en, sont en vue sur le jeu. Euh, et également... Un, une sorte de. Enfin, comment on appelle ça Un mono euh, euh, c'est pas une trottinette électrique mais c'est un mono roue tu te mets dessus et euh, tu fais en sorte de pas te casser la gueule quoi. Ok donc on commence à arriver au niveau du point d'intérêt donc le point d'intérêt euh, souvenez-vous c'est là où il y avait euh, l'imprimante, enfin là où il y a l'imprimante 3D, c'est ici qu'on va d'ailleurs pouvoir récupérer euh, les euh, premières nouveautés, notamment les panneaux solaires, mais c'est pas tout, je vous ai pas parlé des autres nouveautés, il y en a quand même assez pas mal. Hop là c'est juste ici, on rentre, nickel, tout va bien. Hop on arrive ici, on rentre dans le sort de petit complexe comme d'habitude. Et donc là rien d'inhabituel, hein. on peut récupérer donc euh, les Shatterton bien évidemment. D'ailleurs je m'excuse, alors la résine également. Euh... Ah oui alors vous voyez la nouveauté aussi maintenant. Bizarrement on peut tenir le rouleau de fil dans la main, justement c'est lié à la nouveauté, on va en parler. Mais euh, je m'excuse juste pour une bêtise que j'ai dit dans une des dernières vidéos. J'avais dit que si on quittait le jeu et qu'on revenait, et eh bien il n'y aurait plus les loots. On ne pourrait plus faire le cheat de dupliquer les loot. En fait, c'est faux. Si maintenant, je sauvegarde là... tac. D'ailleurs, la nouvelle nouveauté également, c'est qu'on a jusqu'à 30 sauvegardes et qu'on peut supprimer les euh, sauvegardes qu'on a avec la petite croix. Prochainement, on espère pouvoir évidemment renommer les sauvegardes. Ce serait vraiment génial. Bref, donc là, si je sauvegarde ici et que je quitte le jeu et que je reviens... Euh, ça aura réapparu sur les étagères Donc voilà tout va bien à ce niveau là Donc là rien n'a changé au niveau de l'imprimante 3D en théorie si j'ai pas trop de conneries Et puis c'est ici que ça devient intéressant Le nouveau collectible, ce fameux panneau solaire mais également ses ampoules Philips Hue, <rire> pas du tout Non en tout cas voilà on peut récupérer ces ampoules et ces panneaux solaires qu'on pourra trouver à d'autres endroits Mais en tout cas euh, ici c'est le petit spot euh, parfait Donc d'ailleurs pour faire l'expérience regardez je vais sauvegarder euh, directement la partie je vais quitter euh, la partie, et puis tout simplement, je vais relancer directement la sauvegarde. Voilà, et une fois que je réapparais, vous voyez, je peux de nouveau récupérer euh, les flèches qui sont ici. Il y a de nouveau du Shatterton qui est réapparu, et donc notamment les panneaux solaires. Donc ça me fait un deuxième panneau solaire. Euh, et puis donc les, euh, les ampoules. Voilà, donc comme ça, j'ai quatre ampoules sur moi. Donc voici comment ça se présente. Tac, juste en haut à droite, on a euh, les panneaux solaires. Les ampoules d'ailleurs, où c'est qu'elles sont placées C'est une bonne question. Euh, cible en papier, voilà les ampoules sont juste ici à côté des piles Donc euh, voilà un petit peu comment ça se présente Ensuite on va directement ressortir d'ici pour euh, récupérer également notre deuxième, euh, troisième nouveauté En tout cas troisième collectible à récupérer Donc vous voyez on vient de sortir de cette grotte là et ça se passe juste ici Et d'ailleurs j'avais même pas capté mais on le voit sur le GPS en fait Il est directement indiqué visiblement, ça je ne savais pas Donc euh, comme ça l'affaire est réglée donc on peut retrouver ça au niveau de ce petit étang je sais pas si on peut le retrouver à plusieurs endroits Je pense que oui euh, Parce que plusieurs voyageurs du coup devaient en, en disposer Mais en tout cas ici on peut en trouver un Donc je vous le montre D'ailleurs il a disparu Il vient de disparaître du GPS Et on est tous témoins qu'on l'a vu Très étrange Très étrange En tout cas on va aller voir Et souvenez-vous c'était là euh, qu'on avait justement rencontré Virginia la première fois C'était assez amusant Alors est-ce qu'il y a est-ce qu'il y est Est-ce qu'il y est Qu'avons-nous là Ouais, voilà, on a les deux qui sont là Même trois Non, il y en a deux Donc on peut le prendre On le pose Si je saute deux fois, je peux m'en aller Et donc voilà ce monorou donc Qui va nous permettre, messieurs, dames De nous déplacer super vite Oh, c'est excellent C'est excellent Et ça m'a l'air... Alors, ça tourne très compliquément, Mais ça m'a l'air très maniable Je peux sauter avec je, je crois que je peux sauter avec C'est incroyable C'est incroyable Ok c'est très très bon ça Donc voilà une des, euh, une des nouveautés Ah oh ouais non c'est incroyable C'est incroyable carrément oh, Je vais plus vite que n'importe qui là Alors là si tu veux euh, échapper au combat Ou tout simplement explorer super rapidement Alors à noter vous avez vu il y a une petite lumière il y a une petite lumière. Ah, par contre, vraie question. Est-ce qu'il y a une batterie Est-ce que c'est illimité ou pas Ça, c'est une vraie question, ça. Euh, je sais pas du tout s'il y a une batterie. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, ça va ultra vite. Et c'est ultra pratique. Ça freine vraiment bien. Donc, si t'es pas trop débile, tu peux anticiper facilement. C'est incroyable. Vraiment. Hein. Ah <rire> <rire> Quel est le, le vrai nom de l'appareil Parce que j'appelle ça un monorail C'est pas très sexy quoi comme euh, comme nom Alors je pense que la batterie elle est illimitée Oh le bruit dans le sable c'est incroyable On va pouvoir faire un garage carrément Ça fait les traces Ah c'est pas des traces... Euh alors là c'est pas aussi bien travaillé que ce qu'ils ont pu nous faire avec les traces de pas mais c'est pas, pas bien grave Et justement je pense qu'ils vont pouvoir corriger ça et rendre ça mieux avec les mises à jour Et justement peut-être qu'il faudra utiliser une batterie par la suite Hop tu sautes deux fois Voilà un petit peu donc pour ces, pour ces nouveautés Alors justement revenons-en à nos moutons par rapport aux nouveautés Donc le panneau solaire, comment ça fonctionne Eh bien déjà, il vous faut du bois Il va falloir poser le panneau solaire Alors, le panneau solaire, me semble-t-il, tu peux pas le mettre n'importe où Voilà, tu peux pas le poser là Évidemment, par contre, tu peux le poser Éventuellement sur un toit Tiens, on va essayer sur notre toit déjà là euh, autant, euh, autant en profiter euh, J'ai pas fini hein, avec les nouveautés. Vraiment, c'est pas les deux seules nouveautés, c'est ça ce qui est assez fou Oh ouais, je sais où je vais le mettre, regardez directement Hop, on va pouvoir le placer là Le panneau solaire, on peut même en mettre un deuxième pour le... Mais attendez j'en ai encore Quel est ce bruit J'ai encore un panneau solaire J'en ai combien là est ce costi... Attendez est-ce que c'est bugué Ah j'en ai 3 d'accord Et donc vous voyez il y a des câbles qui se forment Ah je me disais bien qu'il y avait quelqu'un Attendez on va juste on, on va juste le goumer Je prends un petit médoc Parce que j'ai vu que ma santé elle était pas terrible Je prends un petit poisson aussi Bon il est cru c'est pas grave Et hop là je te prends par le pif. Et je te prends la, la nageoire. Voilà, ça devrait aller. Bon, mon ref. Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Dis-moi tout. Bon, voilà, ça c'est fait. Ceci étant dit, ceci étant fait... Comme vous pouvez le constater il y a déjà du câble qui euh, fait le tour en fait qui est relié à ces panneaux solaires. Et donc à partir de là c'est justement ça ce qui est cool. C'est que maintenant on peut prendre dans la main justement et euh, eh bien alors non pas la, la corde mais voilà le fil. Ah oh, les amis j'ai trop le seum j'ai eu un problème de record. Tout ce que je vous ai montré sur l'électricité oh, je suis dégoûté. Euh, les amis je vais vous montrer euh, désolé pour cette transition du coup qui n'a absolument aucun rapport. Euh, je vais revenir sur ces histoires d'ampoules. Et euh, d'électricité, je vous avais tout montré en vidéo et ça n'a évidemment... Enfin, alors je vous ai expliqué, c'est tout simplement, ça a craché. Voilà, ça a craché. Euh, du coup, les amis, là, j'en étais sur une des quatrièmes, troisième nouveautés. C'est les lunettes de vision nocturne. Alors, du coup, bah, ça tombe bien parce que si vous regardez euh, le point vert que vous voyez en face sur le GPS, voilà, c'était là qu'on était tout à l'heure au niveau de la grotte. Donc, vraiment, les nouveautés sont vraiment à peu près au même endroit. Et donc, vous voyez ce, ce joli lac, vraiment ce très joli étang. et eh bien, les lunettes de vision nocturne vont être par là-bas. Euh, je sais pas du tout où c'est qu'on les récupère J'ai juste euh, vu euh, que ça se situait ici Donc maintenant bon courage pour trouver Donc c'est au niveau de, de ce lac là Mais j'imagine que c'est dans la grotte Donc voyons voir euh, qu'est ce qui nous attend Est-ce que c'est une... Waouh Il y a eu un... Il y a eu une sorte de bug de texture J'ai cru qu'il y avait un gros mammouth Je me suis cru sur Far Cry 4 Putain le truc de ouf euh, Je dis ça je dis rien Je sais pas pourquoi je vous parle de Far Cry 4 Vraiment je... Aucune idée, en tout cas on se retrouve à 16h pour une nouvelle vidéo bien évidemment euh, En tout cas j'espère que vous passez un bon week-end Donc voilà la grotte, est-ce que c'est une nouvelle grotte d'ailleurs Je sais pas parce que j'ai pas souvenir d'être passé par là J'ai pas souvenir d'être passé par là durant le, le let's play On a des nouveaux, tiens, des nouveaux cultes qui sont juste ici, on en avait à côté de notre base Et je pense bien que c'est nouveau euh, Je pense bien que c'est nouveau, très bien Parce que du coup il va falloir péter euh, ce bois C'est bon j'ai lu, je... c'est très bien voilà merci On va rentrer dans la caverne on va bien voir euh, ce, qui, euh, ce qui nous attend Et comme dit je suis désolé au niveau d'électricité Les ampoules c'est un truc de zinzin euh, je, je vais vous montrer juste après En espérant que ça ne recrache pas ce serait assez sympa Alors qu'est -ce, ce, ce que c'est Est-ce que c'est une grotte safe ou pas Des bouteilles d'oxygène ah il faut rentrer dans le trou là Sans deck Ça va être comme pour trouver la pelle Faire tout un truc sauf que là c'est pour des lunettes de vision nocturne Rendez vous compte Donc là on vérifie évidemment qu'il n'y a rien Ok Et eh bien on va plonger dans l'eau On va suivre le chemin Directement On n'a qu'un seul accès pour le moment Très bien Oh là, Bonjour à vous Bonjour à vous Bonjour à vous Bonjour à vous également On ne fait pas de jaloux On dit bonjour à tout le monde hein, Bien sûr Et là on va pouvoir Je pense ressortir très bientôt Ok On remonte ici Ok, nous ne sommes pas seuls Nous avons des caisses Nous avons comme un agent spécial ici Très bien Et eh bien quelque chose me dit que les lunettes de vision nocturne vont être là Et en même temps c'est pas le cas La résine d'imprimante, un cul-de-sac Ce n'est pas là non, Attendez il y a un sac à dos là Non ce n'est pas là, on peut récupérer des piles Ça me paraît étonnant quand même que ce soit pas là voilà Et le dernier Le dernier pour la route Voilà Allez là on est tranquille Bon on va continuer dans cette grotte Là si je vais tout droit il se passe quoi Ça... C'est la glissade C'est la glissade totale Ah mais on n'a jamais fait celle là ah je croyais que c'était une grotte qu'on connaissait Ok Non non c'est une nouvelle grotte ça hein. Ah ouais C'est pas la grotte que je croyais Je croyais que c'était la, la grotte de l'appel. Et en fait pas du tout On a encore vous voyez des cultes ici là Très bien On a des dessins Donc ça c'est aussi Alors ça c'était du dernier patch hein, si je dis pas trop de conneries ça vient du dernier patch et... et nous avons les lunettes de vision nocturne. Je suis trop content. Et donc ouais, il y a des nouveaux éléments de scénario qui ont été rajoutés, mais ça, ça date de la dernière fois. Et donc si on équipe les lunettes de vision nocturne qui sont juste au-dessus des jumelles, eh bien ça va nous permettre de voir dans le noir. Alors s'il y a de la lumière, on voit pas, donc je vais éteindre d'ailleurs. Euh... Ah, d'accord. Alors ça demande des piles aussi. Hein. Évidemment, quand il y a de la lumière, vous voyez, ça, c'est logique. Hein. C'est logique on ne voit rien. Mais par contre, dans le noir, normalement, on voit pas mal. Ah tu parles on voit rien du tout Bon on va essayer de sortir euh, Peu importe les moyens. Ah oh oui c'est assez instantané pour remettre les, les visions nocturnes C'est vraiment sympa En un clic ça s'enlève Oh une sorte de grande porte de structure là ah. Bon les amis Je vais être honnête avec vous Parce que vous savez que je suis très honnête Et que ça fait deux fois de suite que vous voyez Des coupures et que vous vous dites Mais qu'est-ce qui se passe d'un coup il est à l'autre bout de la map Et un coup non etc Bon tout simplement <rire> Je n'ai absolument plus les lunettes de vision nocturne, maintenant vous savez où elles sont, je vous ai présenté la localisation, mais en tout cas je les ai plus puisque entre temps j'ai quitté le jeu et je suis retourné sur la sauvegarde juste avant parce que je suis mort et parce que la grotte qui est nouvelle, c'est une nouvelle grotte, elle est probablement très intéressante à explorer mais elle est ultra hardcore et j'ai galéré et je suis mort donc j'ai quitté et je suis de retour ici. Donc je vais vous montrer ce dont je voulais vous parler concernant l'électricité tout à l'heure. Malheureusement, je vous avais tout montré en vidéo, mais le logiciel OBS a planté. Donc je vais vous remontrer, vous allez voir, c'est impressionnant. Sauf que là, vous n'allez pas avoir mes réactions en mode « wa incroyable !» Parce que je le sais déjà et je ne vais pas simuler, je vais pas faire genre. Mais vous allez voir, c'est incroyable. Du coup, tout simplement, maintenant, la euh, super nouveauté, c'est qu'on va pouvoir prendre le fil dans notre main... Donc vous voyez les panneaux solaires qui sont déjà reliés par du fil automatiquement derrière Donc ça c'est moi qui l'ai ajouté en haut Vous voyez vous pouvez rajouter en fait du fil là où vous voulez Et vous allez pouvoir relier votre maison avec du câblage Et c'est formidable parce que tout simplement maintenant vous allez prendre, pouvoir prendre votre ampoule Philips Hue Et la placer et vous allez pouvoir l'allumer Voilà je peux vous dire que j'étais ébahi <rire> Voilà donc peut-être que vous l'êtes et je l'espère mais regardez comme c'est génial Vous pouvez l'allumer et l'éteindre et donc La journée évidemment ça fonctionne bien mais la nuit la nuit ça va être absolument incroyable Ce qui est cool donc maintenant C'est que si je vais en bas Et que je veux une lumière ici Et eh bien comment on fait Tout simplement tu vas prendre une corde Enfin un fil pardon Tu vas le placer Bon du coup on peut pas le mettre au milieu Mais on va, on va faire là ici les lumières Tac. Je vais placer l'ampoule Là en théorie En théorie si je la place et que je l'allume Ça devrait pas fonctionner C'est tout à fait normal Les câbles ne sont pas reliés Donc qu'est-ce qu'on fait On relie les câbles Donc Je remonte euh, là-haut je reprends mon fil Et je vais faire descendre le long du poteau Pareil euh, bah Là c'était déjà placé mais on va faire descendre les longs des poteaux Comme ça Nickel. Faire passer un câble aussi au dessus c'est toujours sympa Et là normalement j'ai tout relié Et là normalement Je peux allumer tout simplement Et ça change la donne parce que ça c'est truc à la con hein. Voilà on a assez donné Donc c'est trop trop cool Cette nouveauté euh, Les panneaux solaires, les ampoules et les fils électriques Sous entendu donc qu'on pourra avoir plein de systèmes électriques. Peut-être des pièges électriques. Peut-être voilà ce genre de, de choses qui pourraient être assez intéressant. Je vais répéter également les autres nouveautés. Puisque ce ne sont pas les seules. Alors je dis répéter parce que je les ai déjà dit. Mais encore une fois la vidéo a planté. J'ai le seum tout à fait. Euh, donc les lunettes de vision nocturne vous le savez. Euh, les rampes et escaliers peuvent désormais être construits entre une poutre et un mur. Bordel ça il aurait fallu que cette fonctionnalité soit là avant. Puisqu'en fait voyez ici, j'ai galéré pour pouvoir placer les escaliers. En gros, ça, ce que vous voyez, vous pouvez le faire maintenant. Mais pour le faire avant, j'ai dû faire un Big Mac, j'ai dû faire tout un truc. C'est-à-dire que globalement, il fallait absolument, voilà, mettre des deux côtés euh, les, le bois comme ça, des deux côtés, et puis là, tu pouvais placer l'escalier. Et après, tu te débrouillais pour faire un mur. Maintenant, il n'y a plus besoin. Ensuite, c'est pas tout au niveau des nouveautés. Il y a un nouveau piège. Alors non pas un piège électrique, hein, ça c'est justement peut-être... Euh, ce qui arrivera euh, par la suite Donc on va tout simplement aller directement dans les pièges Donc les pièges à bestioles Les pièges à poissons c'est un classique Maintenant on a un piège à ressort qui demande une carapace de tortue Donc c'est quelque chose d'assez facile à faire C'est un piège que j'ai pas encore tout à fait compris à quoi ça sert Alors je crois que j'ai pas de carapace de tortue sur moi malheureusement euh, Mais c'est pas grave C'est pas grave parce que j'ai un collecteur d'eau que Qu on va même pas utiliser Justement il pleut quand on en parle enfin, J'ai eu très très peur Hop voilà je vais récupérer Cette carapace là Donc je vous montre un petit peu Hop. Et une fois que c'est placé tu passes par dessus Et tu jump Alors à quoi ça peut servir je ne sais pas Sachant qu'il faut à chaque fois le réactiver Mais ça peut être fun Ça peut être fun Mais je pense que ça peut servir à quelque chose Et d'ailleurs Attendez d'ailleurs Bah non ça marchera pas ces crétins si tu passes avec le truc dessus <rire> Oh What Eh bah, Eh hey, hey. Oh et hey, le réalisme Incroyable Attends il y a... En fait du coup il y a moyen de faire des trucs super stylés Oh Il y a aussi une autre nouveauté Attendez euh, dégage Le porte-armure Souvenez-vous le porte-armure qui ne sert à rien Depuis euh, tellement longtemps le râtelier d'armure Il ne servait à rien euh, Jusqu'à présent il faut le savoir Attendez on va s'abriter quand même Hein voilà. Et eh bien maintenant, c'est un vrai porte-armure, armure, pardon, comme sur Minecraft. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Hop. Ah, J'ai plus de... Hop, je récupère tout le bâton euh, des pièges là. Parce que c'était euh, des tests. Oh, c'est beau. Toujours aussi beau ce jeu. Hop. Et là je vais pouvoir maintenant utiliser le porte-armure et justement, bah voilà, mettre l'armure dessus. Et c'est ultra stylé Alors là c'est très très joli Si tu mets une armure effrayante je pense que ça doit pas être la même Mais, euh, mais voilà tu peux euh... Ok j'ai mis au max Voilà voilà à quoi ça ressemble et c'est vraiment chouette Mais je trouve ça vraiment chouette les avancées De la tournure du jeu euh, Parce que ça change quand même beaucoup la donne Sur l'avenir du jeu Et je m'attendais vraiment pas à tout ça Donc euh, je trouve ça vraiment chouette Allez un dernier petit mot peut-être Virginia dis-moi Oh En écureuil Merci Virginia Alors je suis pas fétichiste, hein. enlève tes pieds quand même, merci. Oh elle est magnifique en plus, regardez, elle rayonne. Elle rayonne. D'ailleurs, mention spéciale à la. Bah, du coup à la... à la copine de mon copain. <rire> qui disait euh, Sons of the Forest, c'est un jeu un peu bizarre quand même. Et du coup je dis bah pourquoi bah, bah avec la meuf à trois jambes. <rire> c'est rigolo. Voilà, big up. Mention spéciale. Allez les amis, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo récapi récapitulative pardon, des, euh, des, euh, des nouveautés. En tout cas, je mettrai en description euh, les sources un petit peu. Je mettrai en description euh, les, euh, les gros points. Et puis nous, on se retrouve très vite pour euh, de prochaines vidéos. Et rendez-vous à 16h pour euh, une toute nouvelle vidéo, bien sûr. Voilà. Allez, des bisous Ciao tout le monde